Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 196 de Stadejoin et nous allons jouer aujourd'hui au Schtroumpf sur Mega Drive. Donc voilà les Schtroumpfs. Voilà, 1995 comme on voit. Euh, donc euh, on est parti, on va jouer The Smurf en anglais C'est un jeu qui est en anglais il me semble Infogramme, infogramme le faiseur de jeux vidéo malfaisant, euh, diabolique et incroyable Donc voilà c'est en français en fait euh, Donc c'est parti, en fait on peut choisir la langue euh, Le village des Strumpf. Voilà, jeu, option, password Et comme j'ai pas de password et que je m'en fous des options On va directement au niveau du jeu Alors, euh, le jeu, premier niveau dans le premier bah, acte 1, le village, en fait on ne peut pas aller autre part, donc on va faire ce premier niveau Aïe C'est beau Voilà ça A mis un peu du temps mais voilà, en fait il <rire> fallait le temps que ça charge Donc c'est parti, on contrôle notre schtroumpf, alors à part sauter je crois pas qu'on puisse faire grand chose euh, Je viens d'essayer toutes les touches à part, à part le saut, n'ai hein, pas trouvé Voilà, alors il y a des trucs là-haut mais je sais pas comment les récupérer je ne sais pas je ne sais pas du tout et bah tant pis on va pas les récupérer non, par contre on va faire gaffe à la flaque d'eau Hop. alors encore une flaque d'eau et hop là et hop comment on voulait que je... non mais j'étais obligé de me casser la tête là je crois bien que le... hop le joueur du grenier en avait parlé encore, on fait référence à lui parce que moi il teste quand même pas mal de jeux. Il avait parlé de ce flac d'eau qui n'était absolument pas sautable. Alors moi j'essaye de te sauter sur le dos du mec là mais c'est pas possible apparemment. Ah non, je suis encore mort. Enfin je suis encore pris un coup donc du coup je suis mort. Voilà. Euh, bon ben on recommence. Ouais, ça commence plutôt pas mal pour ce jeu. Hop. Et hop. Ah bah ben là c'est celle-là on est obligé de se la prendre On récupère le champignon Avec la petite feuille dedans qui nous donne Voilà c'est pas grave je tombe mais c'est pas grave J'ai toujours ma vie hum, Hop Alors qu'est-ce qu'il fait lui Ouais D'accord Ah d'accord mais je peux rentrer dans les maisons D'accord donc en fait le truc du début c'est il fallait que je rentre dans la maison Bon, c'est pas grave Hop, on récupère, oh une vie, nickel Hop hop hop, on récupère des feuilles, on avance, qu'est-ce que c'est que ça Ouais, le mec qui, qui fait son, qui laboure son champ avec un escargot. Hop. Hop là, forêt. On monte là-haut, on récupère. Qu'est-ce qu'il y a dans le champignon on a toujours des points, pas des feuilles, mais c'était pas une feuille, mais, mais c'est quand même des points. Alors lui il jette de la terre, je pense qu'elle elle doit faire mal aussi Oh non Ah il il me, il m'a, il m'a, m'a, touché En fait c'est bizarre, on touche un autre champ et on se fait déchirer la tranche Hein Qu'est-ce qui s'est passé là Je sais pas, j'ai pris, j'ai pris un coup, j'ai pas compris Hop là, l'étoile, elle rapporte juste des points en fait aussi euh, je fais attention où je vais quand même, je vais doucement. Ouh, lui, il est pas beau. Hop, on récupère l'étoile, ça fait toujours des points. Enfin faire attention aussi, il y a du temps pour le niveau. Le temps qui, le temps qui défile là-haut. Hop. On va essayer de se dépêcher. Ah non, vite, vite, vite, vite. Voilà, on a fini le niveau. Il ne restait pas grand-chose de temps, hein. C'est limite, limite. Mais bon, on a terminé. Voilà, chapitre 1, ça trace un petit chemin, et on va aller au chapitre 2, enfin acte 2, la forêt, que je vais vous laisser en gameplay pour, cette, euh, pour ce niveau. Donc c'est parti <muches>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 Thank you Thank mm -hmm. you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 Oui, donc je me revois là, me revoici, euh, ça veut rien dire je me revoici. <rire> euh, donc pour ça, pour dire qu'on est en train de se casser les dents sur un, un putain de level depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire putain parce que c'est un bon gros mot qui définit bien ce jeu, et la difficulté de ce niveau, des branches qui n'en sont pas, des, euh, des, des plateformes qui devraient peut-être en être, des écureuils qui vous jettent des... Euh, des, des, des, des... Des noisettes, des pommes, vous savez pas d'où elles viennent, des feuilles qui vous font mal. Euh, ce, ce jeu est absolument euh, horrible. Horrible, j'ai envie de dire horrible. Vous l'aviez peut-être déjà vu en joueur du grenier, je fais que de faire des mentions à lui, mais euh, mais en même temps, euh, c'est vrai que certains des jeux là, je voulais les faire moi-même euh, pour vraiment voir euh, ce que c'était. Effectivement, c'est totalement injouable. Euh, J'essaye d'en mélanger. Je suis en train d'abandonner, euh, mes forces sont à bout. <rire> On est marre. C'est euh, quelque chose d'assez euh, épique, hein, comme qui dirait. Voilà, donc euh, on se casse la tête dessus, euh, je, je vais pas commenter ça euh, tellement c'est horrible, regardez, hop, euh, je retombe encore une fois, c'est beau, c'est magnifique. On va, on va essayer de se finir ce, ce niveau, euh, donc je je, re, je remets un peu le, le son, histoire sorte de, de bien vous faire stresser avec la musique euh, qui, qui vous donne des envies de meurtre.